Salut à tous, on est sur Xbox Live.fr, c'est Sneaky, je suis avec les stats. Salut tout le monde On se retrouve pour le test de Call of Duty, Black, Black Ops, Ops, Cold War. Cold War, attention, il faut bien préciser. Ça fait un long titre parce que Black Ops sont des titres de 2010 oui, et 2012. 2012. de mémoire, ouais, tout à voilà, fait. Voilà, exactement. Ça. Et donc là, nous voilà en 2020 pour un nouveau Black Ops, mais cette fois axé comme son nom l'indique, sur la guerre froide. Exactement, donc on est euh, quelques années après les deux premiers qui se passaient, si je dis pas de bêtises, pendant le Vietnam et tout ça, enfin, voilà, voilà, on et était, là, nous euh, voilà, donc en pleine guerre froide, Spécial. donc fin 70, des ouais, début les 80. Les années 80, exactement, voilà. c'est ça. Donc, on va découper le test en trois parties, hein, parce qu'on a le solo, et on a le multi, on a le zombie, et sans parler de Warzone, mais ça c'est vraiment un titre à part, quasiment. Ouais, on le... est sur du free-to-play, euh, et okay. sur un mode qui évolue au fur et à mesure du temps. Euh, donc celui-là, on l'exclut du test, voilà, on y a accès depuis le menu, point la ligne. Oui, menu qu'ils ont refait d'ailleurs, on était perdus. Oui, <rire> c'est clair. Oui, parce qu'il a été mis à jour entre temps, et là, depuis le test, il a été mis à jour. Ils vous vendent subtilement d'ailleurs le, le remake de Modern Warfare sur la côté droit du ouais, menu Oui, c'est ça, voilà. C'est un peu, euh, voilà. Bon, alors, le mode solo, déjà, parlons-en. Mode ouais. solo, alors, c'est solide, c'est Call of Duty, comme d'habitude, scénario solide, graphiquement, mmh. ça tient vachement le coup, alors, c'est du, du solo, couloir hein, euh. ouais c'est ah, alors avec des univers un peu euh, des environnements un peu plus ouverts t'as quand même quelques points de passage où tu peux quand même euh, oh. prendre les mecs par dessus par dessous euh, ouais mais ça reste du couloir cool. Disons que t'as des ouais. zones où t'as un peu plus de latitude t'as du chemin on va dire mais euh, tu pourras pas prendre deux sorties de niveau différentes non c'est certain c'est ça voilà mais euh, en tout cas un solo qui est super solide euh, et qui se base euh... Euh, je pense que juste rien que la scène d'introduction avec l'avion oh là voilà. là cette scène ah, mais elle vous en fout plein la tronche direct. aussi. Bah ouais, de toute façon, c'est la démo technique. Hein, ah, mais c'est ça, manière, on, hein. on est sur de l'hollywoodien, mais alors, mais direct. <rire> euh, ça, c'est. Euh, voilà, c'est immédiat. Ouais, ça t'en prend plein la tronche immédiatement, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on demande au solo de Call of Duty, hein, quelque part. Hein. Mais en fait, c'est ça. Le but, c'est de jouer à un film, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Après. Le, le, les scènes prennent place dans plein d'endroits différents. On a du Berlin, du Moscou, bah est en Turquie. On Turquie. Euh, ouais, ouais. Tu l'as dit en Allemagne, euh, en Russie. Ouais. Ou... On va en Asie aussi. Euh, ouais, il y a des flashbacks au Vietnam. Voilà, voilà. donc euh, non, non, vraiment un solo solide, graphiquement qui tient bien la route. Alors ça reste très carré, le moteur de Call of Duty il reste très carré, mais par contre, alors nous, le test, là, on le fait sur Xbox Series X. Ouais, bah oui. Euh, <rire> bah oui, mais euh, voilà, donc. Graphiquement, il y a des effets de lumière qui sont rajoutés, qu il y a du retracing, euh, c'est très très propre pour un pour un jeu de début de nouvelle gêne, disons qu'il y a des efforts qui ont été faits et euh, C'était surtout le, la critique qu'on faisait souvent au Call of Duty, c'est que c'était pas oh, très beau, quoi. Et là, on est Je quand sens. même on est quand même sur un truc qui se laisse quand même bien bien regarder. Et, ouais. Et on, ouais. Quelques très beaux effets de lumière, de reflets, tout ça qui sont euh, du plus bel effet, Non, non, c'est mmh. vraiment super agréable. Tout ça sur de la 4K 60 FPS. Exactement. Ouais. Donc là, et euh, le framerate ne rechigne pas. Non, non, ça pèse, ça a jamais... Ça, y a, y a voilà, c'est de... impeccable. Que, euh, quelques niveaux un peu spéciaux, avec des, des zones des fois recommencées plusieurs fois, ah oui, c'est Tu oui, sais, as oui. un niveau un peu, euh, un peu couloir au Vietnam d'ailleurs. Ouais, euh, ouais, aller chercher un bunker. Il y a euh... un petit trip, ouais, à un moment, ouais, effectivement. Mais... Ah oui, c'est clair, c'est plus qu'un petit trip. Parce qu'il a un <rire> moment, j'ai commencé à tourner en rond, je comprenais pas. Je fais Ah, mais oui, d'accord, ok. Et d'ailleurs, c'est un passage que j'ai fait en stream. Je me suis fait engueuler parce que j'écoutais pas en même temps ce qui se passait. Ouais, ouais. C'est dur de streamer et d'en même temps de faire le solo. Mais euh, mais voilà, dans les, les niveaux, franchement, c'est du solide. En termes de durée de vie, je pense qu'en rechant on est à 4h, 4h30 de jeu. Non, moi, j'ai fait un peu plus, tiens. Alors, j'ai fait plus, j'ai fait 6h Ouais, c'est ton que... niveau de difficulté aussi, je pense. Alors ça, je suis du genre à prendre mon temps, c'est-à-dire que je vais aller gratter à droite, à gauche, je vais voir s'il y a pas un petit truc caché, s'il y a pas... Enfin, tu vois, t'as toujours le, la... Mmh. Moi j'ai toujours la du truc un peu caché. Tu as niveau. des petits objectifs à la con, du genre tu chopes une clé, tu peux aller ouvrir un casier d'armes, tu vois, c'est pas obligatoire. Voilà, mais aller quand voir quand un perso supplémentaire, voilà, des ça. choses comme ça. Ouais. Et puis dans le hub, quand tu surgis l'émission, tu peux aller discuter avec les mecs et tout, il oui. euh, y a des... Euh, oui, oui parlons-en, parce que c'est super bien fait, ça Bah oui, exactement. Alors, dans là, le mode solo, il y a une espèce de hub où, en fait, on est dans un, dans un entrepôt désaffecté où, en fait, se trouve notre équipe... Euh, ah c'est la, euh, la, la, la, la Black Team, en fait, qui a été montée par Regan pour, voilà. euh, pour, pour aller défoncer la tête des terroristes, quoi, de Perseus, Exactement. Le, le grand méchant, on va dire. Et, et donc là, on a un tableau où, est, où sont mis tous les indices, on les indices relire enfin, on est vraiment comme dans les films. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais tu peux customiser ton personnage au début, c'est quand même oui. le premier... Call of, où tu euh, où tu choisis un mec en fait bon qui a un nom de code belle parce que ça sert l'histoire justement ouais. et euh, donc non c'est intéressant de voir que tu peux euh, te faire ton expérience à toi en après vrai. entre nous la personnalisation du perso moi je ouais. m'en tape oui non mais bien sûr mais mais quand même c'est un plus voilà c'est un voilà. plus mais après sur ce tableau c'est bien est ce qu'on peut choisir sa mission on peut revenir sur une mission euh... Et on a des missions annexes qu'on n'est pas obligé ouais. de faire. Oui, mais euh... qui servent quand même, à... tu, tu chopes des, des, ah oui. des clés de décryptage voilà. là, dans les missions. Il faut choper des indices à gauche ouais. à droite dans des missions pour pouvoir les décrypter et faire ces niveaux-là ensuite qui en plus sont très sympas. Et Donc... qui t'en apprennent plus sur l'histoire. Exactement. Ça qui est sympa. Mais je pense que si tu veux rusher et que tu ne fais pas les missions secondaires, je pense qu'en 4h, c'est plié. D'autant plus qu'il y a le défaut de tous les Call of Duty depuis le premier c'est qu'on a encore la gestion des scripts. Notamment la première mission sur le toit, enfin après l'aéroport, ouais. quand t'es le, sur les toits, il suffit de, de courir en fait sans tuer les ennemis. Oui, et quand tu les passes, tu déclenches ce script d'après donc tu peux continuer à avancer. Très belle transition sur l'IA. Ah oui. <rire> <rire> Quelle IA <rire> bah, Il ouais. en faut une sinon il bougerait pas. Oui, c'est sûr. Euh, alors moi ce que je reproche au Call of Duty c'est toujours la même chose. Toute l'IA elle est contre toi, t'as beau être une team. Il ouais. n'y a que toi qui prends dans ta gueule. Ah bah ça. Et que... d'ailleurs il n'y a que toi qui tues aussi. Hein. Il n'y a que toi qui tues, ouais, ou presque, ou alors ou les 2-3 ouais, PNJ euh, qui oui. ont été scriptés pour crever euh, avec ton équipe. <rire> mais euh, voilà, bon, c'est toujours le truc aussi. Après, euh, le principe, c'est pas de se croiser les doigts et d'attendre que euh, tes coéquipiers butent tout le monde. Mais, mais je pense qu'à un moment, il y a peut-être un juste milieu qui pourrait être trouvé, qui serait assez sympathique. Mais il euh, n'y a pas de la joie, quoi. C'est ça. mais <rire> <rire> bon, après, elle peut rester fraîche et légère. Hein, mais... Oui, c'est ça. <rire> non, mais... mais voilà, non, après... Non de manière globale j'ai adoré ce solo. Ouais pareil, c'est un... vraiment plaisir. Mais euh, d'une manière, moi sur toute la série des, des Call of euh, les Black Ops c'est vraiment les histoires ouais. les plus un peu plus fouillées on va dire que les autres et euh, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et là on est vraiment dans une séquelle qui, euh, qui est intéressante, on peut retrouver Mason, euh, voilà bon c'est le petit côté nostalgie euh, qui, est, qui est sympathique et franchement ouais, ça, ça rend bien. Ah ouais non mais clairement. Et, euh, et voilà, donc enfin vous... voilà, ce solo, très solide. Il ne révolutionne pas l'univers du solo de Call of Duty. Non, Il, non, non, euh... il le consolide, on va dire. Ouais, de, de Black Ops, ouais. Il voilà. le consolide Il le consolide. Mmh. Euh, il rajoute des petits trucs un peu sympas. Le hub avec le tableau, j'ai vraiment adoré. Enfin, je ouais. ça. Et, et des fins multiples. Et des fins multiples. Oui, oui. Ouais. On a plusieurs fins, mais ça, on en dira pas plus parce que <rire> vous pouvez être un enfoiré ou pas. <rire> voilà. Vous resterez sur votre fin. Exactement. Celle qui vous correspond. <rire> et Dieu sait que le jeu donne fin. Ouais, c'est vrai. <rire> Voilà, donc ça c'était pour le solo, franchement hyper solide. Enfin, moi j'ai rien à dire là-dessus. Je... Oui. C'est ceux qui ont l'habitude des call-off et qui kiffent les solos de call-off, call call oui, de call-off, call oh ouais. pardon, de KOF, call <rire> de call-off, call <rire> call enfin, euh, ils seront pas surpris et plutôt même. Agré... Enfin, en tout cas, surpris, mais du côté agréable et pas du côté négatif. Ouais, ils oui, arrivent encore à nous en mettre plein de la tronche alors qu'on pensait avoir tout vu. Euh... Moi, je reviens juste sur la scène d'intro avec, oh, le... mais la scène avec la... elle. C'est du, ah, non, mais voilà, non, du mais James Bond, euh, du... tellement. <rire> du film d'action des années 80, c'est énorme. Et, ouais. euh, mais en fait, alors c'est très américain, mais je trouve qu'en fait, c'est tellement bien mis en œuvre que ah, oui, ça, oui. ça fait pas trop le côté schwarzy. Euh... Ouais, mais il y a quand même un côté film d'action des années 80. Ah, bah oui, euh, ah bah oui Les, voilà, les bagnoles se retournent, les mecs qui sortent indemne, enfin bon, bref. Ouais et mais ouais mais ça c'est à, à voir hein, d'un côté on est, est dans voir. les années 80 on n'a pas parlé de la partie sonore qui est exceptionnelle hein, quand même ah ben là, franchement non, euh, quand, sonore, tu, ouais. quand tu joues sur un, un casque euh, voilà bon avec euh, les avec la spatialisation ou sur un, un bon gros kit 5 points chez toi par voilà. là, points, en fait, à partir du moment où on a la spatialisation ah ouais, non, là on en prend plus. Ouais. De... et d'ailleurs ça vaut aussi pour le multi hein, dont on va oui, parler là, là sûr. maintenant euh, mais voilà c'est l'ambiance globale là c'est on, on, on frôle le 10 sur 10 si on n'y est pas, parce que ah, ouais, c'est ouais. un vrai plaisir. Ouais, c est, c est, si c'est la durée de vie, quoi. Voilà, bon, après, ouais, si c'est la durée de vie, voilà. question des scripts et des IA, un peu... Après, qui, faut pas qui oublier qu'on pense... est sur un jeu complet qui intègre du solo, du multi, un mode zombie, alors Warzone, c'est à part, je, je, mais je veux dire, le, le je, joueur... Je vois veux, que tu veux, je veux, je veux parler du multi, mais moi j'ai pas envie, je voudrais juste revenir quand même sur le solo, et il faut dire qu'il y a quand même une mission au KGB qui change de toutes les autres. Ah oui avec des objectifs à faire, avec euphoriser. Oh, on, est, euh, euh, on est à la limite de l'infiltration. Enfin, on est, est dans l'espionnage infiltré. C'est un peu du Hitman, hein, quelque part. Hein, c'est euh, C'est pas mal. Hein. Ah ouais, quand, quand il faut descendre en dessous des locaux du Tu n'es pas obligé de le faire, tu as plusieurs choix pour arriver à ton objectif, ouais. à tes fins et tout ça. Ouais, ouais. Non, c'est franchement, il y, y a du renouveau, quelque part. Il y a du renouveau. Ouais, ouais. J'avais oublié cette mission-là. Bah c'est ouais, normal que tu ne veux pas me laisser parler du solo. <rire> voilà. Voilà, allez, vas-y, parle, parle du multi. Alors, bon, le solo, on est unanime, c'est top. Allez-y. Il n'y a que les réfractaires qui diront Oui, c'est scripté, gna gna gna. Ouais, ouais c'est Call of. Duty partie, mais c'est Call of, voilà. Mais pour Call of, ça passe bien. Exactement. C'est dans l'ADN la, dans de Call of. Voilà. Euh, donc le solo, la campagne, c'est du tout bon, c'est du parfait, ou en tout cas quasiment en fonction des goûts des uns et des autres. On passe au multi. Le multi, là aussi, c'est la grosse force de Call of depuis, euh, bah, depuis les débuts <rire> depuis de l'Xbox 360 et depuis qu'il y a du hein, Call of. <rire> C'est. Euh, bon, bah ben là, c'est. Qu'est-ce enfin, qu qu'on peut vous dire On retrouve tout ce qui fait les succès d'un Call of. Alors, ce que j'ai apprécié quand même dans celui-là, euh, c'est euh, le, le fait qu'on soit. Euh, enfin, en tout cas, que, que l'interface, dans sa manière globale, ait été un peu plus simplifiée. Ouais, toute la euh, personnalisation ah, euh, ah, non, moi, des, des armes, monter les équipements. Alors, c'est toujours le même système. Hein, C'est-à-dire que plus on joue avec une arme, plus on est efficace avec, plus on débloque des niveaux pour cette arme. Et donc, des, euh, on va dire des, euh, des items des bon. items, des accessoires, des ouais, crosses, des, des viseurs, le... Moi, des, des, ouais. euh, des, des, lasers, des lasers, des flashs, tout etc. Ce qu qui donnent plus ou moins d'avantages en stabilité, en visée, Exactement. ou en portée, ou Mais en tout ça c'est beaucoup mieux fait qu'avant. Avant, Avant j'avais ouais. l'impression qu'il fallait être dans 35 minutes. Alors bien évidemment, au bout de plusieurs heures de jeu, tu avais des réflexes. Hum. On y allait, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que là, cette année, il y a un effort tout particulier qui a été vraiment fait sur, sur, sur, sur cet épisode. Ouais, et puis t'as quand même quelques nouveautés qui sont intéressantes. Tu peux choisir, en fait, pour chacune des classes, on va dire un atout que tu n'avais oui. pas avant, donc ça oui. c'est euh, plutôt bien, et, euh, et, et puis derrière, euh, en fait, ces atouts euh, qui, qui sont quand même euh, bien bien implémenté, implémentés en, fait, en quatre catégories différentes euh, sont, apportent quand même un, un petit plus, et ça oh. se différencie un peu sur le champ de bataille, mais en même temps tout est bien équilibré, donc du coup c'est, ouais. voilà, tu te prends pas la tête, et moi ce que j'apprécie c'est comment tu peux te lancer une partie euh, rapidement, et euh, va te trouver un mode de jeu très vite, et tu peux, euh, si as envie simplement de te faire un match à mort par équipe, et t'y vas, et, et c'est rapide ouais. quoi, t'attends pas de diplôme. Et puis... Quand es amateur comme ça, enfin du, vraiment du casual gaming, donc ouais. vraiment vas vraiment, de manière occasionnelle, euh, tu peux sélectionner les modes que tu préfères et après il va chercher un match, euh, le matchmaking va te chercher euh, bah, une partie dans les modes que tu préfères. Sachant que tu as du crossplay aussi euh, que tu peux désactiver si je dis pas de bêtises. Oui, crossplay avec les joueurs PlayStation, PS4, PS5, ouais. euh, bon les autres Xbox on en parle même pas. Hein, oui Ça hein, oui, va de soi. Mais que, que tu peux désactiver parce que. On peut désactiver et ainsi que les joueurs PC. Alors, l'autre jour, je suis tombé avec deux potes sur une partie full PCiste. Et vous êtes mort, vite. Oh, on a pris des raclés. Mais des raclés. Alors, ouais, effectivement, on pourra toujours parler de l'équilibre. Je pense que ce sera un débat éternel de l'équilibre. <rire> Alors, rien ne vous empêche, Call Club Duty, de mettre un clavier et une souris sur votre Xbox. Ça fonctionne Ça fonctionne. D'accord. A... Tout le paramétrage dans le jeu est prévu pour paramétrer clavier et souris. Okay. Donc ça, c'est top Donc ouais. en fait, on peut avoir une console à 500 balles qui reste moins chère qu'un PC, PC complet euh, et tout ce qui va bien, l'écran... là. Hein. Vous pouvez brancher n'importe quel clavier, n'importe quelle souris dessus... C'est parti Et donc en fait, vous pouvez transformer votre Xbox en PC euh, pour une console à 500 balles qui fait du ray tracing, euh, qui fait de la 4K à 60fps et tout... Fin, Mais du coup, ça marche aussi pour la console à 300, alors Et ça marche aussi pour la console à 300, bah, ouais, voilà. tout à fait Et bien évidemment <rire> Donc, euh, donc, ça, c'est à noter, hein, parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui prennent en charge euh, vraiment la, la partie euh, clavier-souris. Clavier voilà. ouais, ce, euh, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que du coup, euh, voilà. Exactement. Alors, parle-nous des modes de jeu, là. Tiens un petit peu, là. Parce alors, que, euh, dans les modes de jeu, alors là, déjà sur le multi, vraiment euh, basique, partie rapide, on va trouver des trucs. On a du match à mort par équipe, on a du domination, du élimination confirmée, du point stratégique, contrôle, des scores des pibes et les genre... générales, recherche et destruction, qui lui existe aussi depuis je ne sais combien de temps, euh, du mosh pit, enfin voilà, tout ça. Euh, voilà, on est sur des parties qui. Dispo en hardcore aussi. Hein, parce c'est si sur hardcore. En aussi. Ouais. Alors, hardcore, a, en, art, en hardcore, on a un peu moins de modes. Ouais, on bon, a du match à mort, ouais. du domination. Voilà, enfin, euh, il voilà, y, y a des modes, mais voilà, ils sont un tout petit peu moindres. Euh, on est globa alors, globalement. La plupart des modes se jouent jusqu'à 12 joueurs. Il y a des modes à 8. On peut monter jusqu'à 24. Euh, sachant qu'il y a le mode euh, équipe d'assaut euh, bombe sale qui, lui, se joue jusqu'à 40. Ouais, alors là, avec des véhicules, tout, hein, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Même, ouais. Donc là, c'est vrai que c'est un mode un peu, un peu à part entière. On, on commence à se tourner un peu plus vers du Battlefield. Je suis moins fan de ces trucs-là, moi, parce que j'ai pas le temps, en fait. Bah, c'est ça. Il si, faut, faut vraiment non, mais... se rentrer dans la bataille et, ah, et ben, rester une, mais 40 ça. minutes dessus, quoi. Et moi, un bon match à mort par équipe ou domination, c'est le truc, voilà. Ouais, tu exactement. pars, tu poses ton cerveau, ouais. tu vas, voilà, Enfin, tu poses ton cerveau, euh, oui et non, parce ouais, qu'il euh, faut il quand faut même bien. garder en tête euh, les positions de, de, de, de spawn de tes ennemis... Hum Enfin euh, voilà, une bon, visibilité globale. Puis après, tu as tous les accessoires qui te permettent de, une certaine détection, euh, euh, des atouts qui permettent de ne pas être détecté, le, le tout ninja par exemple. Ouais, exactement. Euh, le ça, fameux. Ah oui, est... il est magique celui-là. <rire> et, euh, et voilà. Mais là encore, euh, bon, pour moi, c'est vraiment du solide. Euh, le mode est là. Il s'adresse toujours aux fans de Call of. Euh, pas de doute là-dessus. Il s'adresse aussi aux joueurs occasionnels. Mm qui veulent se choper un jeu multi et aller vite fait sans, sans que ça dure des heures, euh, comme un Battlefield, par exemple. Euh, et, et, et puis, as le, je crois que tu pourras du coup utiliser tout ce que tu débloques là dans le mode Warzone, après. Si. D'accord. Ouais, donc ça, c'est Alors, quand même Warzone, bien, ce je coup... te cache pas que c'est le mode que j'ai un peu moins fait. Ouais, mais en fait, ta progression, en fait, tu, la re, tu la reprends, euh, les armes et tout ça. D'accord. Euh, voilà. Ce qui est plutôt bien. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà, pour le mode multi, bah, que dire Alors, graphique, alors... En termes de cartes, euh, on en avait 8 au lancement, on en a une 9 neuvième qui s'est greffée. Oui. Euh, C'est plutôt bien foutu, moi. J et la vu. celle en ville, à Berlin. Berlin euh, moi, à Moscou. Ouais, celle avec les bus et tout, euh, en milieu urbain de jour... Euh... Qui, qui est plutôt bien foutu. Ouais, c'est euh... l'autre Moscou, ouais, c'est Moscou. Ouais, Moscou. Okay. Avec la, la pièce centrale. Avec, avec la pièce centrale, la C'est ah ouais, Moscou, Moscou, ouais. C'est Moscou, ouais. Ouais, ouais. En domination, d'ailleurs, cette zone centrale, c'est une vraie boucherie. Oui, alors bah, comme ah, là, tout, là, bah est forcément, puisque pas... les objectifs, tu les prends là, donc. Voilà. On a Nuketown qui a été rajouté récemment. Alors, ouais. Newtown, c'est c'est. Ouais. Les... Ouais. la micro-map où euh, je pense que. C'est la map historique en plus. Ah bah, alors historique, dia Alors, je pourrais pas dire de quel of ça date, mais effectivement, c'est une map qui cartonne en multi. C'est une carte. Toute petite, il y a deux maisons au milieu, il y a un camion et un bus, je crois. Au <rire> milieu, coup des 200. Non, mais c'est ça. <rire> et euh, tu, tu peux atteindre les 200 morts dans rigole mais j'abuse, mais, mm -hmm. mais en tout cas, tu peux, tu peux crever la vitesse de la lumière dans ce mode-là, <rire> comme tu peux faire les frags. Car on est revu dans plusieurs Call of Duty avec le, la, la map avec les conteneurs. Euh, c'est juste en fait un champ de conteneurs. Ah ben, euh... C'était pareil. C un peu, alors, elle euh, était un peu dans, dans tonne <rire> Voilà, elle est dans le mode, elle est dans le multi de, de Modern Warfare. Ouais. J'ai plus son nom en tête, mais alors là voilà, où oui, elle est encore plus petite que Nuketown. mais ouais, Nuketown c'est le grand classique. <rire> Exactement. Voilà. Ce sont des nouvelles cartes à noter hormis Nuketown, mais l'arc a été vraiment largement rafraîchi. Mmh. Euh, mais toutes les autres sont des cartes euh, originales, donc euh, bah, on imagine bien évidemment que de nouvelles cartes viendront faire euh, leur arrivée au fur et à mesure, que ce soit des cartes historiques ou potentiellement des en nouvelles cartes. tout payant d'ailleurs que... euh, On est en gratuit, on est en gratuit. D'accord. Ouais ouais ça c'est bien ça euh, aux dernières nouvelles déjà Modern Warfare on n'avait pas de saison payante d'accord euh, on mmh. pouvait avoir des capacités enfin des choses supplémentaires en mode payant mais c'était pas une obligation d'accord voilà euh, que dire de plus bah écoutez sur le multi on est plutôt pas mal enfin et enfin le mode zombie <rire> bon alors là le mode zombie c'est du Qu il grand. y a une histoire qui reprend celle de la suite du mode zombie de Black Ops 4 ah ouais quand même ah ouais, non mais attends, ouais. Dark Ever Voilà. Alors là, je, Ever. moi je suis un peu perturbé en mode zombie parce que <rire> honnêtement, à chaque fois que j'ai joué, c'était avec des potes qui maîtrisaient le mode à mort et j'ai quasiment rien eu le temps de, de, de, de comprendre tellement ça allait vite. Alors on est sur un nombre de niveaux bah, limité en tout cas. Ouais, moi je m'arrête généralement entre. Ça marche entre, par euh... vague en fait. Hein. Ouais, voilà, ça marche par vague. Moi en général, je m'arrête à 14 ou 17 parce que je suis pas très bon. Et que au tout début, tu as une ou deux balles qui suffisent à tuer les zombies, mais quand tu es en vague 14, 15 et tout ça, c'est un chargeur par zombie. Ouais, mais en fait, le principe est quand même de... Ouais, tu fumes tes zombies, tu ramasses de quoi, en fait, tu des tes armes... Tu upgrades tes armes... tes accessoires, pour la santé. Et puis, vous verrez, il y a l'easter egg aussi. Il y a un petit mode disco qui est assez sympa. Voilà, Voilà, quelques images... Non mais ce qui est sympathique c'est surtout de pouvoir changer de monde en fait, d'univers, parce que du coup ça se passe dans, ouais. on va dire, un monde réel et puis tu, tu actives des machines, tu passes dans un autre monde, enfin bon, voilà. C'est pas mal foutu quoi. Après, moi clairement je, je, je ne trouve pas d'intérêt à ce, ce mode là. Et, Pourtant c'est iconique quand ça avait disparu, les mecs avaient râlé. Ouais les mais, les mais, ça avait dit, mais, oui, mais les gens ils ont râlé parce <rire> qu'avant ils l'avaient et depuis ils l'avaient plus, ça faisait trois call of qu'ils l'avaient. Et ça a disparu ensuite. Et puis t'as quand même le, la possibilité qui est nouvelle quand même de, de t'exfiltrer de la carte avec l'hélicoptère. Alors, ça, oui. Ça, c'est quand même. Ça, c'est euh... une nouveauté. Ouais. Euh, Alors, ça doit être toutes les X vagues. Ouais, je crois que te la... renvoie à toutes les 5 vagues, je sais plus. 5 ou ouais. 10 vagues, enfin ouais. voilà. Mais effectivement, t'as la possibilité de, de, de t'exfiltrer. T'as la voix en fond qui te dit euh, vous pouvez vous exfiltrer. Euh, sachant voilà. qu'en plus, si un joueur qui veut faire le bâtard et qui veut pas y aller, Ouais. personne ne s'exfiltre en fait. Que tout le monde est doit être d'accord. Hein. C'est ça. Mais. <rire> C'est bien, parce que, voilà, c est, c est, on est sur un mode infini, donc, euh, donc euh, voilà, mais, j je, alors, moi, je, je vois, il bah, y a certainement des gens qui ont mon intérêt dans ce mode-là. Bon, sachant que ta progression multi, en plus, se rejoint dans le zombie, euh, bon, voilà. Oui, tu, alors, euh, ta progression, elle est gardée, mais, bon, moi, en fait, tu joues une fois, deux fois, après, c'est bon, quoi, enfin, ouais, t'as qu'une seule carte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les mécanismes sont elle les mêmes. Elle quand même, la carte entre les mines, euh, le, ouais, le, ouais, la, ouais. la maison. As euh, le sous -sol, sols, ouais, as ouais, ouais, t'as le sous-sol, t'as tout ça, ouais. Je suis d'accord, mais euh... Les différents types de zombies, bon, euh, voilà, c'est sympa. Mais là, moi, je, voilà. Je... Ouais, Après, ouais. voilà, c'est chacun, chacun aura son avis, chacun aura ses préférences. Et certainement des, des aficionados du mode zombie. Oui, oui. Euh... Non, mais je, je moi, je... moi, je préfère jouer en au multi aussi. Hein. Je préfère jouer en multi aussi. Une fois que j'ai terminé le solo, ça c'est, ça c'est moi, c'est mécanique. Je termine le solo, je ne commence pas le multi tant que j'ai pas torché le solo. Pareil. Ouais. Sinon, je sais que je terminerai jamais le solo. <rire> Et euh, ouais parce que c'est additif le multi. Hein. C'est sûr que la progression elle est tellement rapide même quand tu perds d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu gagnes toujours des trucs. T'as toujours tuer un mec même par erreur donc tu, tu augmentes. Exactement. Tu augmentes un peu Et puis les armes quand même que t'as dès le départ sont quand même assez bien. Euh... Elles sont plutôt pas mal performantes. Il Y en a ouais. qui, qui qui sont presque un peu assimilées à du, du cheat tellement elles sont un peu bonnes donc je pense qu'il y a des rééquilibrages qui vont avoir lieu. Mais en fait t'as tellement de mecs jours. qui rocks quoi je veux dire avec les. Ah stators, bah oui. Hein, non, non, mais... Je sais pas comment ils font les gars mais après. Bah euh... Ils ont une souris. <rire> ouais non mais après faut. Faut, faut pas se le cacher non plus. Il y a un moment, visé avec une souris, ça reste toujours plus simple qu'avec un stick, même avec une visée auto. Et même euh... avec une élite 2. Même avec une élite 2. <rire> ah bah oui, je joue exclusivement avec ma manette élite pour ah, le coup. Donc, euh... Donc voilà. Il reste le mode Warzone, on va pas plus l'aborder que ça, parce qu'il n'y a pas. Ça reste un free-to-play, c'est presque un menu dans le jeu qui permet d'y accéder plus qu'autre chose. Hein. Le jeu est, est téléchargeable de manière complètement indépendante, sans, sans posséder le jeu. Je mieux. crois qu'il fait un bon paquet de gigas d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, mais en fait, alors le jeu est... Alors ça, c'est bah, intéressant, c'est-à-dire que le jeu est découpé en plusieurs morceaux. Euh, vous pouvez télécharger que le solo, que le multi, que Warzone, que Zombie. Et pareil pour la partie graphique, typiquement, vous avez euh, la possibilité de, euh, de sélectionner de, de, de, de le pack Retracing ou pas. Ouais. Des, voilà. des fois que tu achètes ta console à 500 balles pour pas l'activer. C'est ça. <rire> <rire> non, je refuse de voir du rétrécissement. Voilà. Bon en même temps, à euh, vous ce c'est pas non plus euh, essentiel de l'activer. Non, non, c'est pas essentiel. Mais euh, bon, quand t'as acheté une console, quand as une console Next Gen, t'as envie d'en profiter aussi visuellement. Ah quoi oui, c'est sûr. Voilà. Oui, oui. Donc euh, donc voilà, donc, il voilà, y, y a un certain intérêt là-dedans. Euh, bon bah globalement. Vous devait noter. Et ben si, bah, déjà des petits plus, des petits moins. <rire> <rire> <rire> euh, parce que là, on est quand même à une vingtaine de minutes. Euh, les, les plus, pff, Call of Duty. La campagne solo, déjà. Bah, la campagne solo, elle est extraordinaire. Ouais, euh... le, le multi qui est quand même bien dynamique et, et, et plus clair, on va dire, que les précédents. Voilà. Même dans un ensemble, je trouve que c'est Call of Duty qui continue à se renforcer sur ses atouts. Ouais, c'est ça, et ses euh, acquis en fait. Hein, ouais. et ses acquis. Euh, de l'optimisation là où il y en avait besoin, et de l'amélioration, notamment dans la, repartie, dans la partie ergonomique. Ça, je trouve ça hyper important. Euh, ouais c'est moi voilà. bon, le bordel dans les menus. Bon, en gros c'est du call of euh, plus plus. On peut parler de la partie. Moi je mettrais la partie technique et la partie son, enfin la partie son c'était déjà bien dans, les, euh, dans ouais. les plus, mais la partie technique quand même parce que franchement, il y a quand même un moteur qui, euh, qui maintenant tient la route quoi. Ouais tout à fait. Non non mais le. Bah, le moteur il s'améliore au fur et à mesure et puis on sent qu'il voilà, y a pas mal de studios qui bossent dessus et, et c'est intéressant. Dans les moins, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les moins euh... bah, C'est call-off, donc c'est scripté à mort. Voilà, dans le solo en tout cas, toujours En fait chose. voilà, pas de surprise. Ouais, pas de surprise. Voilà, pas de surprise, c'est un call-off avec tout ce qui va avec et tout le packaging complet. Mmh. Euh, parce que là on a vraiment tout le packaging, un solo, multi, zombie, warzone. D'ailleurs mmh. tu lances le jeu, euh, déjà t'as 4 possibilités de gameplay direct. Bah zombie tu l'avais plus hein, mais euh... Zombie <rire> tu l'avais plus, mais là t'as vraiment le package complet du call of C'est sûr. Ouais, voilà. exactement et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les moins encore Attends, je cherche parce que euh, parce qu'en fait euh... bah parce qu'en fait là ils ont la, la, la recette <rire> commence à être pas mal hein. ouais bah après c'est du si tu pourrais dire dans les mois que ça se renouvelle pas assez voilà par exemple c'est ça se repose sur des acquis mais ouais, en même mais temps, et... ils en vendent des millions pourquoi ils iraient euh... bah ça puis bon quand tu achètes un call of tu sais ce que tu achètes euh... et puis euh, le jour où ils vont le révolutionner qu'ils vont changer radicalement quelque ça, va, chose, ça va râler ça, ça va râler donc euh... <rire> non bah, écoutez, mais écoutez voilà hein, on est on est déjà bien hein, euh... Ouais, moi, moi j'étais un 8. <rire> Donc, euh, ouais, on peut mettre un 8. Ouais, moi je mettrais un 8 sur 10 quand même. Hein. Ne, ne, ouais, 8 faut, parce que qu a dit. tout est mmh. bien, tout est consolidé et tout. Ça reste du call-off, il n'y a pas de prise de risque. En fait, voilà, c'est ça, il n'y a pas de prise de risque sur, sur le un jeu. Un peu plus dans le solo que, voilà, que d'habitude, mais euh, voilà. Mais voilà, d'une manière globale, c'est... Euh, en fait, j'aimerais avoir un solo plus long, en fait. Je rêverais qu'il fasse... Ben voilà un... dans les moins, solo plus long Voilà Ouais, on a trouvé un moins en plus <rire> en plus qu'on se fasse violence hein C'est clair euh, Voilà, bon, non, c'est du tout bon, enfin, 8 sur 10, c'est une excellente note Exactement euh, Et, en tout cas, c'est vrai qu'on est presque impatient d'avoir le prochain collab pour pour essayer le prochain solo, parce que... Ouais, mais qu'il soit plus long <rire> Qu'il soit plus long C'est pas faux Voilà bon. Et potentiellement je en blancop Je sais pas, non, je sais pas ce qu'il en intérêt Ouais, ça pourrait être sympa, quand même Surtout que tu joues une équipe, donc euh, de toute manière ouais. à finir le jeu en, en beaucoup plus dur, par exemple, ce serait plus simple. Voilà, c'est clair. Voilà, donc euh, un call of euh, bah, tel qu'on l'aime, et euh, avec euh, plein de qualités supplémentaires et plein d'optimisations euh, et, euh, et euh, le défaut d'être un call of presque. Non, mais c'est presque ça au final. C'est ça, ouais, exactement. Et, euh, et voilà, un bon 8 sur 10 euh, sur xboxlife.fr. Tout à fait Eh ben écoute, euh, bah, merci à toi. À toi merci aussi. à tous de nous écouter. À très bientôt sur Xbox Bye bye Allez, ciao